Test un d'un deux, d'eux, test un d'un d'eux. Sac à merde. D'accord, ok. Et bah bonjour, déjà, on va commencer par ça, ce serait pas mal. Bah voilà. Poli, le gars, super. Super. Bah... Je sais pas pleurer. Bonjour. Yolo. Tu veux un bisou Oula. Bah. Clap. Et tu le vois, celui-là Ouais, mon gars. <rire> C'est con. <rire> non, tu D'accord. Mais <rire> il est où Oui, c'est possible. Viens hein tout le monde. C'est Squeezie T'es une merde et t'as toujours été une merde. Je te déteste. Je te crache dessus. Non. Tu la poses, tu la poses doucement, doucement, doucement. Tu la lâches. C'est normal ça Oh putain t'es con, hein. c'est pas marrant, hein. j'aurais pu Ah, je suis touché Oh merde Ah non, non Moi Oh non, arrêtez de me poursuivre Arrêtez Non Mais c'est bon Non, arrêtez Non, arrêtez de me faire ça Non Arrêtez <rire> Au revoir